Il faut nous aider à sortir du nucléaire, adhérer à notre association. Nos centrales sont vieillissantes, un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres, et il est temps de passer aux énergies renouvelables. Tout, tous les pays, beaucoup de pays l'ont fait. Par exemple, le Japon, Fukushima, 52 réacteurs nucléaires qui fonctionnaient avant Fukushima. Le lendemain de Fukushima, zéro réacteur. Aujourd'hui, deux réacteurs seulement en fonctionnement. Et à ce que je cherche, le Japon n'a pas régressé, ça fonctionne toujours. Donc ils sont sortis du nucléaire immédiatement. Le tout, c'est de sortir du nucléaire en, en faisant une transition énergétique, en développant le solaire, le photovoltaïque, les éoliens, les énergies hydrauliques. C'est facile de sortir du nucléaire et il faut commencer maintenant. Il y a bien plus d'emplois qui sont créés dans les énergies renouvelables que dans le, la gestion du cycle nucléaire. Et puis franchement, le, le nucléaire, 40 ans ou 50 ans de centrales nucléaires et des tonnes de déchets polluants comme on, pendant des millions d'années, dont on ne sait pas quoi faire. C'est franchement l'entreprise, l'énergie la plus polluante qui existe au monde, c'est le nucléaire. Le soleil, jusqu'ici, il est gratuit. Les énergies renouvelables ont beaucoup baissé en investissement. Le, le photovoltaïque a divisé par 10 ses prix d'investissement. L'éolien peut-être par 2, donc aujourd'hui, Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont moins chères que le nucléaire. D'ailleurs, c'est ce qui met en péril EDF, puisque EDF se trouve concurrencé avec ses centrales, avec les énergies renouvelables. Par exemple, on importe de l'électricité d'Allemagne, ce qui est quand même un comble. Vous faut adhérer à l'association Sortir du nucléaire Pays Nantais et vous recevrez toutes les informations sur comment sortir du nucléaire grâce à cette association.